La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La réaction d'Ousmane Sonko à sa condamnation et les affrontements à Angor constituent l'essentiel de l'actualité livrée par les journaux paris ce mercredi 10 mai 2023 à la une de Réumi Quotidien. Ousmane Sonko assure qu'ils ont les moyens de rendre ce pays ingouvernable. Le leader de PASTEF à travers une sortie hier a encore appelé à la résistance ses militants et sympathisants et à l'endroit de ses militants dont Yor Yorbi Ousmane Sonko déclare, je cite « Rien ne peut m'ébranler et je suis plus que jamais candidat à la présidentielle de 2024 ». En plus de résister, Sonko a tancé Macky Sall, rapporte Besby le jour où il affirme que nul ne peut l'empêcher d'être candidat et Sonko qualifie de diversion la sortie de Barthélémy Diaz. Sonko et PASTEF contre Barthes constituent aux yeux d'enquête le front de trop, titre qui barre la une de ce journal. Et le Observateur se penche sur les enjeux du duel Sonko bart L'on indique dans ce journal qu'ils n'ont plus intérêt à être ensemble et n'importe quelle étincelle peut mettre le feu aux poudres. L'ombre de Khalifa Sale est cependant perçue au centre du problème. Et malgré tout cela, Khalifa Sale soutient Ousmane Sonko, ce qui amène la tribune à se demander à quel Khalifa Sale se fier. Ce journal souligne que l'ancien maire de Dakar est prêt à dialoguer avec Maki pour sa candidature, mais a réitéré son soutien au leader de PASTEF, ce qui se confirme dans réunion Quotidien, où Khalifo Fossal annonce lui-même une grande manifestation de Yehui Askanui le 19 mai prochain après celle du F24 retenue le 12 pour soutenir Ousmane Sonko et dénoncer sa condamnation. Et Khalifo ajoute que Sonko est le symbole du combat de Yehui Askanui. dans réunion Quotidien. Dans les échos, Khalifo Fossal assure que Yehui ne se disloquera ni aujourd'hui ni demain. Yehui pense ses blessures après les civilités avec Maki et le clash Sonko-Bart titre par conséquent la pendant que le quotidien, l'exclusif, continue de parler de dissension dans les rangs de Yewi Askanui et alerte au feu, au feu. Mais Yewi est toujours là, semble dire sud quotidien qui nous apprend que cette coalition, après la condamnation d'Ousmane Sonko, s'est braquée et a annoncé une marche nationale et internationale pour dénoncer ce verdict sur lequel Sonko se prononce. Et c'est pour dire que ça ne l'ébranle pas ni ne le freine. Qui, pour freiner ce qui se passe encore, semble dire plusieurs quotidiens qui reviennent sur les affrontements hier, entre forces de l'ordre et population. Gore est en état de siège, informe Réumi quotidien. Ce journal rapporte qu'une fille a même été touchée et évacuée d'urgence. L'as livre ambulant, plus macabre, et fait état de deux morts et des blessés. Mais selon Libération, au moins un mort a été confirmé. Plusieurs blessés enregistrés dans les deux camps. L'hôtel Gore Diarama a été transformé en champ de bataille. Renseigne aussi ce journal qui indique que des manifestations ont également éclaté dans la soirée à Wakam et Off. La situation dégénère à Angkor, titre par conséquent Libération, qui informe que des dignitaires les beaux, ont été reçus hier soir au palais. Le quotidien aussi nous apprend cette audience entre les notables d'Angor et le président de la République dans la soirée d'hier après une journée chaude à Angor. La fièvre a même atteint Wokam Ehof, selon ce journal qui rapporte aussi que les manifestants ont attaqué l'hôtel Ngor Diarama. Affrontement à Angor, ça dégénère, alerte à sa une Walfu quotidien. Le regard quotidien voit à Angor à feu et à et dans l'e-cotidien, le président Dengord Debout confirme que deux personnes ont été tuées durant les manifestations. Information livrée aussi par l'indépendant. Pendant que Dakar Times, qui se penche sur la politique au Sénégal, constate à l'arrivée que la jeunesse prend le pouvoir. Ce journal fait remarquer en effet que la sphère politique du Sénégal, de par son caractère hétérogène, est aujourd'hui composée de jeunes acteurs dont l'engagement ne fait point et défaut. Et parmi ceux-là figurent en bonne place Barthélémy Diaz, Mambaïno, Thérèse Diouf, Pape Malindour et Ousmane Sonko qui occupent la une de ce journal. À la une du journal, source A, Aïdambot est toute griffe d'or. Elle se prononce sur la crise au sein de Yehui Askanui, la sortie de Barthes au sujet du dialogue et le champan de Yehui. Et le quotidien informe sur le dialogue politique au Bout de Makisal, Maki, que nous retrouvons à la une du quotidien national Le Soleil, journal qui évoque la mise en œuvre du PSE sur la période 2014-2023 et rapporte de réels progrès sur la croissance, selon l'astre de Han. Le revenu par habitant est en progression de 27% sur la même période. Par contre, l'investissement privé est à la traîne, selon le quotidien national Le Soleil, qui informe aussi relativement à la prochaine Tabaski que l'objectif est d'atteindre 810 000 moutons. Libération, pour sa part, détaille les 13 recommandations formulées hier après un conseil interministériel sur les préparatifs de la Tabaski et enquête dévoile des voiles. Un besoin de 810 000 moutons, dont 260 000 à Dakar. En demi-finale allée de la Ligue des champions hier, City a résisté au Real et Hollande a été muselée. rapporte au stade le quotidien du sport. Réumi quotidien ont déduit que Manchester City contrarie l'Oréal et nous apprend en Coupe du Sénégal que Dakar Sacré-Cœur a été débouté. La Espikine a gagné sur tapis vert. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse, votre...